et eh bien bonjour à tous voilà smile va faire un, un truc qui est pas mal c'est qu'il vous présente une jeune femme qui se présente à la qui a posé candidature on va dire pour la star qui reprend bientôt sur tf1 elle s'est inscrite elle a fait euh, ben, deux petites euh, démos euh, sur deux chansons et je vais commencer par vous présenter la première avec Céline Dion où elle fait son karaoké sur Céline Dion Je sais pas et vous allez le découvrir juste après ça Smile Radio, la radio de toutes les musiques et toutes les générations Des des rivières porter des poids. Traverser des mers Je saurais faire Défier des machines Narguer des lois Les foudres divines Ça m'effraie pas Je sais prendre un coup Le rendre Vie sans toi, je sais. J'en ai pas peur Je sais me défendre J'ai bien appris On n'est pas détendre. Par ici Je sais si vert Je sais minutes j'ai cru tenir je voudrais apprendre jour après jour mais qui commande à nos amours je sais I'm